Salut c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors on vous souhaite des meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 en espérant que sanitairement eh bien, cette année sera meilleure que l'année dernière. L'arrivée du vaccin peut nous laisser présager d'une année un petit peu meilleure. Euh, donc, euh, mais en, dans l'attente de euh, 2021, etc. Eh bien, euh, nous savons que nous allons encore faire face cette année euh, à des suppressions de postes, euh, malheureusement à la rentrée prochaine. Euh, nous savons que euh, malgré euh, les promesses de Jean-Michel Blanquer, eh bien, nos salaires ne sont toujours pas au rendez-vous. Euh, les euh, maigres 150 euros euh, de primes d'équipement informatique ressemblent plus euh, à une blague qu'à autre chose, alors bien évidemment on va pas cracher sur 150 euros mais c'est vrai que c'est très faible par rapport aux besoins véritables au SNES FSU, on avait dit qu'il fallait une prime allant de 500 à 1000 euros par an pour couvrir les besoins véritables hein, si on compte les frais d'internet les frais de consommables et puis les frais informatiques hein, puisque avec nos climats tropicaux eh bien, il faut changer le matériel informatique tous les ans et puis ce qu'on attend véritablement c'est une revanche valorisation salariale digne de ce nom. Nous sommes parmi les moins bien payés de l'OCDE et cela explique aussi en partie la crise de recrutement qui fait que eh bien, tous les ans, il est impossible de couvrir les besoins et qu'au lieu de faire appel à des titulaires qui ont un niveau de qualification élevé et qui en sont ensuite formés, eh bien, on recrute des centaines de contractuels en particulier dans l'académie, on a plus de 400 contractuels et c'est tout simplement inacceptable de voir que ces gens eh bien, sont, sont jetés devant les élèves sans aucune formation, avec des salaires indécents et cela c'est tout simplement inacceptable et ça contribue bien évidemment à l'échec scolaire important qui fait que bien qu'avec des taux de réussite artificiellement élevés au brevet et au baccalauréat et eh bien on a plus de 30% de nos élèves qui quand ils vont à la journée d'appel à la défense ont de grosses difficultés de lecture et donc par rapport à ça et eh bien euh, le SNES FSU avec l'ensemble euh, d'autres organisations syndicales appelle à une grève unitaire le 26 janvier et donc nous ce qu'on souhaite au SNES FSU eh bien c'est que dans tous les établissements scolaires euh, on débatte euh, des modalités euh, de cette action euh, du 26 janvier pour s'en emparer euh, tous ensemble et donc qu'on organise et qu'on dépose des heures d'information syndicale euh, cette semaine pour que la semaine prochaine et eh bien euh, on puisse aller dans les ordres d'information syndicale et les militants du bureau du SNES FSU sont disponibles pour justement venir... Eh bien discuter avec vous dans les salles des profs euh, durant ces heures d'information syndicale eh bien de cette situation, euh, de cette revalorisation nécessaire de nos conditions de travail euh, et puis de tout autre sujet euh, dont on pourra euh, discuter euh, que ce soit euh, l'éducation prioritaire dans les collèges euh, cette réforme insupportable du baccalauréat où euh, jusqu'à 15 jours avant les épreuves le ministre Blanquer euh, ose euh, dire qu'il peut changer les épreuves ce qui crée une panique chez les enseignants mais aussi bien évidemment chez les élèves. Et donc toutes ces problématiques-là doivent être débattues ensemble pour décider d'un mode d'action commun et puis mener une action forte dans l'éducation fin janvier qui peut être amenée à être reconduite éventuellement si le besoin s'en fait sentir pour justement dire à la rectrice et au ministre eh que cette éducation au rabais, nous n'en voulons plus, qu'à la FSU, nous voulons une éducation de qualité que nous voulons la réussite de tous les élèves et pour cela, eh bien, euh, on ne peut plus être euh, des enseignants sous-payés on ne peut plus euh, faire appel systématiquement à la précarité et puis surtout, euh, nous, nous voulons une éducation euh, en positif et non plus cette éducation au rabais où tout le temps on nous supprime des postes qui dégradent les conditions de travail et de réussite des élèves À bientôt